Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder la personnalisation d'une UI TableView lorsque je vous ai présenté le mécanisme des UI table view dans une séquence précédente eh bien vous avez vu que ce même objet cette même entité vous pouvez prendre des formes assez variées et en particulier on peut changer la forme des cellules, la hauteur des cellules, mettre que des images ou mettre des images bibliothèques, etc., etc. Alors quel est l'intérêt C'est d'avoir une table qui sort un peu de l'ordinaire ou qui est adaptée aux besoins de l'affichage que vous avez mais qui conserve surtout le même comportement et le même, comme disent les Américains, look and feel, la même réactivité. De manière à ce que l'usager de votre application, eh bien il euh, soit toujours, même si l'apparence est différente, Habitué à utiliser cette entité. Alors, les possibilités sont nombreuses. On peut travailler sur les entêtes, les pieds de section et puis euh, les pieds de table. Euh, on peut euh, utiliser les composantes d'une UI TableView cell. Alors, en fait, je vous ai déjà dit dans une séquence passée qu'on avait le label principal et un label de détail, mais en fait on a également la possibilité d'associer une image, une background view, et puis une selected background view qui fait que du coup vous n'avez pas exactement la même apparence lorsque on a sélectionné la cellule. Euh, vous avez également euh, la possibilité de mettre une Content View complètement euh, particularisée. Vous avez également la possibilité de mettre une Accessory View avec des éléments prédéfinis, par exemple un petit i pour information ou des choses comme ça. Et puis vous pouvez aussi particulariser le comportement en cas de sélection, hein, bloquer ou activer la sélection, c'est si en fait dire que certaines cellules à certains moments ne sont pas activables et d'autres le sont. Proposer un traitement particulier, enfin bon, et c'est ces choses que l'on verra également plus tard. Alors euh, ici à gauche vous avez euh, l'application euh, telle que je l'ai écrite dans une première version dans une séquence passée et vous avez ici la même application mais là on a joué, on a particularisé les éléments de la table de joue ici en mettant le euh, logo de Facel Vega ou d'Alfa Romeo, ici un fond étoilé et puis une espèce de fond en aluminium brossé. Donc vous voyez c'est exactement le même objet, il y en a un qui est un peu plus austère que l'autre. Voilà c'est tout. Et si vous revenez sur la séquence où je vous ai introduit pour la première fois les UI Controller, euh, vous constatez qu'on peut faire des choses extrêmement variées. Alors en fait il y a un protocole euh, qui est pas mal de répondre à ça hein, c'est le protocole uiTableViewDelegate et en fait il faut simplement répondre aux bonnes méthodes. C'est à dire que euh, vous avez par exemple ici une méthode qui vous donne la hauteur du header donc vous pouvez jouer sur la hauteur. Euh, vous pouvez carrément rendre une vue donc vous construisez vous-même votre vue. D'accord alors ça c'est le nom des méthodes en objectif C, ça c'est les noms correspondants en Swift, vous avez l'habitude hein, c'est les paramètres qui embarquent euh, les éléments euh, suivants des sélecteurs. Euh, la même chose sur les footers, vous pouvez carrément donner euh, des euh, cellules qui vous sont dédiées, on va voir ça dans une séquence ultérieure. Euh, et puis vous pouvez également vous amuser à estimer la hauteur de ces cellules si elles ont des hauteurs qui sont variables. Alors ça c'est important parce que ça permet de déterminer eh bien, comment les rangées vont passer au moment où vous faites le défilement. Voilà. Et puis vous avez la possibilité d'utiliser évidemment l'attribut ContentView pour faire plein de choses. Dans notre exemple, qui sera détaillé dans une section ultérieure et qui sera détaillé en Swift, comme vous l'avez eu déjà en Objectif-C, ben vous verrez aussi le pendant en Swift. Eh bien, on va changer l'entête des sections et on va partir de façon simple les cellules. On peut faire énormément de choses. On peut même jouer sur le niveau d'indentation des cellules. Enfin, c'est vraiment là pour cela. Si vous voulez vraiment avoir tout en détail, vous connaissez euh, ma devise RTFM. En guise de conclusion, vous voyez que ce mécanisme Outre qu'il est très pratique, il est extrêmement riche, c'est-à-dire qu'il permet des particularisations très très fines euh, et vous pouvez euh, d'ailleurs jouer euh, avec des cellules dont la forme et la taille changent dynamiquement. Il y a des exemples qui sont fournis par Apple, rien ne vous empêche d'utiliser Storyboard pour construire les cellules, c'est-à-dire d'associer un fichier Storyboard juste pour la description d'une cellule. Euh, c'est une des manières de faire en particulier, même si vous faites tout programmatiquement, juste pour les cellules, vous pouvez vous à ça. Et vous avez aussi des exemples qui sont proposés par Apple. Et puis, encore une fois, cette particularisation, c'est un moyen de faire original avec un mécanisme qui est classique et qui du coup est reconnu par les usagers de votre application. J'insiste, un exemple, en tout cas, correspondant à l'image que je vous ai montrée, sera détaillé dans une séquence ultérieure. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. I'm not afraid